To go. Euh, bonjour, je m'appelle Julien Laisseu, je suis euh, entre autres responsable de projet à l'Institut Éco-Conseil et nous avons eu la chance de faire appel à Nancy Darling pour un, un accompagnement avec l'outil de Constellation pour euh, trouver la juste place d'un projet émergent euh, par rapport aux autres projets euh, portés par notre structure. Euh, ce que je retiens principalement de, de cette approche et d'accompagnement de Nancy, c'est justement un outil qui permet de, de sortir euh, du mental et de pouvoir ressentir vraiment dans le corps euh, la place euh, des différents projets, la place aussi des, des, des relations, des interactions qu'il peut y avoir dans une équipe et d'avoir vu une équipe euh, poser des mots, des ressentis sur euh, des choses vivantes par rapport à différents projets. Et ce qui était vraiment très intéressant aussi, c'est d'avoir entendu ces mots de, de, de mes collègues euh, en, en, en mettant les personnes à, à l'extérieur finalement des projets, en laissant vraiment la place au projet, ce, ce qui nous a permis d'avoir vraiment des informations très justes euh, sur ce qui était là et de pouvoir, en deuxième temps, se poser les bonnes questions et poser des actions concrètes par rapport à ça. ça c'est la première chose. Euh, et en même temps, c'est déjà beaucoup de choses. Voilà. Euh, je viens de dire de poser des actes concrets donc euh, on a aujourd'hui maintenant des, des informations intéressantes qui vont nous permettre de, de, de, de, de sentir euh, justement pour rester dans, dans, dans cette posture-là et de poser des actes peut-être plus juste par rapport aux besoins de la structure euh, et la question qui se pose au départ justement sur la question euh, de la place d'un projet émergent donc euh, c'est une expérience qu'on a très envie de, de revivre, ça a fait émerger des questions on a aussi envie de faire appel à cet outil-là et donc on ne manquera pas de faire appel à à Nancy pour euh, réitérer l'expérience. Et donc, on conseille euh, cet accompagnement à toute personne qui, qui sent que ça peut être juste pour les structures dans lesquelles structure, euh, euh, ils travaillent. Merci Nancy.